Je sais pas quoi l'Apple Play ou je sais pas quoi. Enfin, ah oui. Oui. Du coup t'as directement l'iPhone qui se met sur le.. sur l'écran. Et en fait il n'y a pas ça chez moi. Non, il n'y a pas ça chez toi. Celui un truc qui l'a like, pas <rire> <rire> On va un peu aérer. Et donc t'as tout. En fait ici tu vois t'as toutes les applications. Ah oui, bah, pas tout mais comme sur ton GSM. Donc euh, ouais, ouais. le téléphone, la musique, euh, etc. Wiz, moi on utilise pas mal Wiz. Donc ça c'est le c'est la musique, le téléphone et toutes tes listes. Ben... Alors ça c'est ça c'est. Donc quand tu recules ça fait bip bip, hein. et si t'appuies dessus ça l'éteint. Comme ça t'as pas le bruit quoi tu vois. Et ça, c'est pour arrêter. Donc, si tu t'arrêtes à un feu rouge et qu'il y a, euh, que tu t'arrêtes en route dans un embouteillage, donc le moteur s'arrête tout seul, tu vois, et il se remet en route tout seul. Ouais. Et si tu fais ça, donc, si tu appuies là-dessus, du coup, ça, ça, ça fonctionne, ça ne s'arrête pas, ça reste bon, tout le ben. temps allumé. Et ça, je pense que c'est l'anti patinage. Confortable, plus bas. Ah, on est assis peut-être un peu plus bas. Oui, oui, oui ça, ça, on est assis plus bas. Oui. 122 kilowatts Oui oui oui. C'est vrai Donc c'est 125 chevaux je pense. 125 chevaux Oui oui oui. C'est marrant parce que. Il est pas ah, puissant que moi. Qu c'est une je... essence hein. oui. oui. Mais je pense que le couple doit être meilleur chez un ah, Oui, oui, oui. C'est le Coman. C'est 6 vitesses. vraiment pouvez le voir ici, sur le levier. C'est petit... Ma manuel, hein. toutes les deux sont oui, manuels. Oui, oui. oui. oui. oui. J'ai jamais connu... J'ai moins de place pour les pieds. Ah, point enfin, positif pour moi. Yes. Mais ton siège ton, n'est pas reculé à fond. C'est Martin. Tu connais Parlen je me suis peut-être déjà promenée, mais je m'en souviens On peut aller pas. aller plus. en voiture là, c'est pas marqué le contraire. Non, c'est pas marqué le contraire. Il faut aller voir. Voilà, des avec mes copines, je fais des balades à pied. Des vibrations, ouais, ouais, je crois que c'est bon. Je crois que le compte est bon. Le compte est bon, le compte est bon. <rire> euh, Oui, oui, il y a des détecteurs devant et derrière, ouais. oui, plusieurs fois, mais ouais. Bonjour Martin ça c'est... pas bon. Ça c'est pas bon. il bon, y a ma table de camping. <rire> Toujours faite à l'usage. Dans un beau coffre Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter sur Instagram.